Young Hitmakers Productions. Tout ce qu'il y a chez nous, tu le sais déjà, Donc je parlerai pas de tire J'irai pas parler de ce que j'ai acquis ou pas, de l'époque du bahu, des noms j'en citerai pas, ni c'est dit que j'ai pas eu, mais si t'as bien suivi, tu connais déjà la rime qui suit. Les présentations sont faites dans ma prochaine pochette, qu'elle sera l'objet de mes retranscrits. Mais tout ça ne compte plus pour moi, au final il me semble que je sois le meilleur dans ce que je suis. Si y a des si tranquille, moi je tire dans le tas, même pas le temps pour le tri. Et nul ne peut me stopper, tant qu'on ne m'arrête pas, suis une machine d'industrie. Non, nul ne peut me stopper, tant qu'on m'arrête je suis une machine d'industrie Je regrette un peu l'époque où les yeux sur moi étaient non rivés Ouais des problèmes j'en avais d'autres avant la rencontre des artistes dérivés Mais je suis déjà au point de retour J'ai baissé les dates plus tard du système Le rap j'ai tout abandonné pour Je suis bien meilleur que donc je me distingue Même avant que le projet se finisse J'suis plongé dans un optimisme, c'est la victoire que média prophétise, même si pour l'instant peu de monétisme, même avant que le projet se finisse, je suis plongé dans un optimisme, c'est la victoire que média prophétise, même si pour l'instant peu de monétise, mais tout ça ne compte plus pour moi, au final il me semble que je sois le meilleur dans ce que je suis. Si ADM, si tranquille, moi je tiens t'as même pas le temps pour le tri. Et nul ne peut me stopper, tant qu'on ne m'arrête pas, je une machine d'industrie. Non, nul ne peut me stopper, tant qu'on ne m'arrête pas, je suis une machine d'industrie. J'arpe pour des plaques à froid encore au succès, à mon instinct je me fie. J'ai pas eu mon bac, pourtant j'suis dans une fac, le seul but de ma présence c'est de retrouver Buffy. J'avais bien ce que ça a fait de partir de rien, mais j'ai vite fait avec dommage d'autres n'auront La chance que si j'arrête, je pas suis pas un mec qui est au collège secret et des En tout cas, le respect contre des cigarettes. Mais tout ça ne compte plus pour moi, au final il me semble que je sois le meilleur lorsque je suis. Si si tranquille, moi je tiens mon tas, même pas le temps pour le tri. Et nul ne peut me stopper tant qu'on ne m'arrête pas, je suis une machine industrie. Non, nul ne peut me stopper tant qu'on ne m'arrête pas, je suis une machine industrie. Rien ne sera pire que ce que j'ai vécu, donc aller de l'avant c'est systématique. Et je ne veux plus me rappeler de mes débuts, donc ça m'oblige à changer de thématique. Je bosse plus que de raison des défis, j'en ai eu d'autres. Et dire qu'il y en a qui veulent me détrôner, mais je n'ai pas la pression, le thc c'est mon médoc. je me demande même plus si le bonheur me connaît. Fox qui s'est passé dans mon passé, j'ai fait mes lasses c'est de bonheur. J'ai vu au place c'est stoner, ni au case, et mon phrase est stoner. Je vais que me lasser, je veux me casser comme case des stoner. Après avoir laissé l'ambiance classe, comme Adenauer. Je vois qu'un à d'image un, fait que heure clair et starling. Mais si un jour j'ai la dalle, ne puis pas de Starling. En tant que chacun, je bouffe que des et puis tant qu'il est saline. Ça fait moins de perdre de temps et de heure, Fox, suive saline. Je suis plongé dans un optimisme, c'est la victoire média prophétise. Même si pour l'instant peu de monétise, même avant que le projet se finisse. Je suis plongé dans un optimisme, c'est la victoire média prophétise. Même si pour l'instant peu de monétise. Tout ce qu'il y a chez nous, tu le sais déjà, donc je parlerai pas de tergazy.